Oh non might be young at heart, but we're still truth is oh. wide open. Leave this place behind, no matter what they say. Et eh bien salut à toutes et à tous la m compagnie il 16h, ici Mcolo, colo j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 17 e épisode déjà de Madventure, notre survie en solo bien sûr, sur Minecraft en 1.20, en tout cas sur la toute dernière snapshot là, 23w06a au programme de cet épisode, ça va être incroyable, faites-moi confiance, mais d'abord, mais je ne suis pas tout seul, qui est là Et c'est moi Oh mais, oh, mais attendez, est-ce que ce serait pas quelqu'un que, que tout le monde attendait depuis un petit moment tu es, tu es derrière cette porte, comment ça se fait Que tu es derrière cette porte oh Bah écoute, par la magie en fait du shift hein, euh, Et puis même, je veux dire C'est gentil de m'avoir en soi passé une pioche bon. Par la même occasion Bon bah, bah voilà, euh, oula, par contre j'ai entendu, entendu Un bruit super bizarre, ça doit être un Ça doit être un, ça doit être un cheval euh, Du coup, euh, bah non Tu n'es pas là, tu n'es pas là, ok D'accord, ah c'était là le bruit Attends, non parce que je cliques ah voilà, c'est tout simplement, il y avait un zombie euh, villageois, tout simplement Bon je sais pas où t'es Dragon Alpha, euh, on fait une petite partie de cache-cache Moi je te propose que tu me rejoignes au, au village C'est lequel de village Celui dont tu as parlé non Le village euh, oui le village qui est près justement du, du portail du nether en fait du coup les amis pour, euh, pour vous expliquer euh... <rire> Bon Dragon Alpha, tu n'es pas là, tu es où Et en fait c'était une blague <rire> <rire> non mais c'est surtout qu'en fait il y avait des gros problèmes de serveur Du coup euh, ben, je ne pouvais pas être là Mais sachez que même si je ne suis pas là sur le serveur Je serai toujours là dans vos cœurs. <rire> je suis désolé les amis, je suis désolé on vous a pranké, je suis désolé je suis désolé les amis Dragon Alpha n'est pas là mais je vais vous expliquer je vais vous expliquer, je suis, je suis désolé en vrai elle aurait dû être là, voilà elle aurait dû être là la preuve d'ailleurs on était en conversation, ça faisait longtemps d'ailleurs on s'est retrouvé, ça faisait plaisir, pas longtemps mais on s'est retrouvé, je suis désolé <rire> je vous explique rapidement avant de démarrer vraiment cet épisode qui va être incroyable euh, puisque aujourd'hui en fait on va aller dans le nether contrairement à ce qui a été prévu initialement mais vous allez comprendre pourquoi, on va pas faire des trucs chiants dans le nether, on va justement récupérer des Blaze Rod et j'en profite, vous avez vu le titre de la vidéo pour faire un petit tuto finalement on peut en profiter, comment bien se préparer dans le Nether en 1.20 parce que le Nether est devenu de plus en plus complexe et il faut euh, penser à pas mal de choses euh, à apprendre sur soi pour passer une agréable survie dans le Nether alors bon moi je suis en Netherite mais vous inquiétez pas donc voilà je vais vous faire un petit, un petit euh, tutoriel pour, euh, pour euh, tous ceux qui seraient intéressés puis dans tous les cas on n'a pas le choix, on va aller dans le Nether alors je vous explique ce qui était prévu pour cet épisode en tout cas je ne savais pas ce qu'on allait faire pour cet épisode mais on en avait parlé en live tous ensemble et finalement on s'est dit, bah vous savez quoi, on va, on, va, on va faire la refonte de ce village. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai agrandi le champ. Euh, j'ai agrandi le champ du villageois, mais on y passera tout à l'heure quand on va aller dans le laser. J'ai agrandi le champ du villageois, ça marche à peu près, mais j'ai un petit problème, donc je vais vous demander de l'aide, vous allez comprendre pourquoi. Donc euh, on, voilà, je m'étais dit, on va euh, refaire le village, on va reconstruire des baraques, etc., vu qu'il y a de nouveau de la population qui est en train de se créer, et du coup, on va inviter Dragon Alpha, c'était euh, le plan initial. Et en fait, Dragon Alpha, il est beaucoup plus euh, joignable que ce que je pensais, du coup, très rapidement, on a pu se caler une date... Donc le lundi soir. Et donc moi, qu'est-ce que je fais dans la journée Je me dis, bon, on va pas faire ça la dernière minute, même si c'était déjà la dernière minute. Bah, il faut que je prépare un serveur. Quel est mon premier réflexe Eh ben d'aller voir chez OMG Serve. Parce que OMG Serve, ils m'ont toujours accompagné dans mes projets les plus fous. Et, euh, et dans mes projets les plus euh, euh, moins fous également. <rire> et donc, je vais, je vais chez eux. Et je me dis, ah ouais, mais là, le problème, c'est que si je les contacte pour leur demander un serveur... Euh bah je l'aurai pas le soir même Ce qui est complètement normal Tu vois genre je viens à la dernière minute frérot Donc qu'est-ce que je fais Je vais être très honnête avec vous Je regarde s'il n'y a pas moyen Vu que c'est juste le temps d'une soirée De se faire un petit serveur de merde Vous savez chez la concurrence Et encore j'appelle pas ça la concurrence Vous allez comprendre pourquoi <rire> Donc je vais sur des petits trucs euh, tout gratuits tout pété Pour essayer Et je me retrouve donc sur la snapshot 23W06A euh, Avec un serveur où les chunks sont comme ça Attendez bougez pas Ah voilà ni plus ni moins comme ça, donc en fait on allait faire notre vidéo, mais ça, ça, ça fonctionnait, hein. Dragon Alpha était là, hein. elle était là, euh, elle était là, c'était comme ça, donc tout simplement, salut à toutes et à tous, il est 16h, on voit pas le volcan, on voit rien, Dragon Alpha pourra vous témoigner, c'était éclaté au sol, donc je me dis, c'est pas grave, c'est pas grave, tant pis, je vais m'acheter un serveur webg serve, je veux dire, j'ai confiance en eux, je sais que voilà, les abonnés euh, sont passés chez eux, on a été partenaire euh, pendant, pendant des années, donc c'est l'occasion maintenant de rendre la chandelle, d'ailleurs sachant que j'étais client chez eux à la base euh, depuis 2014, pas l'oublier. Bref, donc j'achète un serveur en speed, et Vlatipa pas la surprise, une fois que j'ai acheté le serveur, là j'avoue je, je me suis fait un peu fait couillonner. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, les amis, juste, on n'est plus, OMG euh, Serve actuellement, officiellement, on n'est plus en partenariat à l'heure d'aujourd'hui. Mais le code promo MCOLO fonctionne toujours. Alors les gars, n'hésitez pas, si jamais vous commandez un serveur chez eux, et moi j'en ai profité, j'ai pris l'abonnement à 9,99€, j'ai testé pour essayer le code promo MCOLO, et il fonctionne toujours, donc c'est moins 5% de réduction. Alors c'est toujours ça de prix, et eux en plus ils voient que vous l'utilisez, donc c'est toujours sympa, ça leur fait un petit clin d'œil. Donc si jamais vous commandez chez M&G n'hésitez pas à utiliser le code promo MCOLO, moins 5%. Même si je suis pas vraiment, euh, même si je suis pas partenaire actuellement, <rire> c'est trop marrant. Donc n'hésitez pas. Donc je disais voilà, j'ai pris l'abonnement illimité à 9,99€ avec le code MColo, donc euh, qui, me rejou... qui me revenait à 9,50. Euh, je commande et en fait il y avait la 23W05A donc la snapshot juste d'avant et pas celle d'après. Mais je me suis dit c'est pas grave, on va quand même faire. Sur un malentendu, ça va fonctionner. J'ai pas fait grand chose. Je lance la sauvegarde. Alors je vous rassure, je fais plein de sauvegardes à chaque fois. Eh ben, Vlatipa. pas. Euh, que les arbres ici, ils ont disparu Vlatipa que la machine euh, à vache, elle a disparu, je ne sais pas pour quelle raison elle a disparu et je me suis dit, oh mais c'est pas grave, c'est que c'était une ancienne sauvegarde. Sauf que non parce qu'il y avait la room rouge là, il y avait la vache rouge. Donc j'ai compris en fait, j'ai corrompu le monde et euh, bah, j'ai compris, il faut absolument qu'on soit en 23W06A. Donc malheureusement chez OMG serve c'est pas encore euh, à jour et euh, chez euh, les autres euh, évidemment hébergeurs, bah c'est éclaté au sol. Donc euh, bah, malheureusement on peut pas faire. Donc tant qu'on sera pas sur une mise à jour stable, euh, malheureusement le multijoueur ne sera pas possible. Ah, la bonne nouvelle étant que ben, un jour très prochain... On sera en 1.20, et on aura des shaders, et on aura tout ce qu'il faut, tout e t et donc on pourra inviter les acolytes, etc. Donc voilà, va il falloir, va, va falloir être un petit peu patient à ce niveau-là, les amis. Je suis désolé, du coup, pour ce petit prank, finalement, euh, c'est un petit peu vache, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Allez hop, du coup, les amis, direction le Nether, avec justement les indispensables. De quoi avez-vous besoin pour aller dans le Nether et être le mieux possible les amis, laissez-moi un petit peu vous montrer par rapport à mon expérience. Non, bien sûr, je rigole, évidemment, il y a des trucs que vous connaissez, mais il y a des, des, des petits tips, des petites astuces qu'il faut pas oublier, parce que mine de rien, le Nether a changé depuis la 1.16 et aujourd'hui on est en 1.19 slash 1.20 Donc forcément il y a des nouvelles mécaniques et des mécaniques aussi qu'on a un petit peu euh, oubliées Alors moi en amont j'ai déjà pas mal de choses dans mon inventaire Mais ce sont des choses que vous allez aussi récupérer au fur et à mesure dans le nether Donc faut pas croire que vous allez être tranquille dès le début Mais en tout cas c'est par rapport au... à la continuité de votre aventure dans le nether que vous allez être de mieux en mieux et donc c'est pour ça que Je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans mon inventaire Par contre on en profite pour regarder un petit peu Le champ de blé, en fait vous voyez ça fonctionne Mais il y a un truc qui me titille et j'ai besoin de vous les amis Là cette fois-ci j'ai besoin de vous, c'est pourquoi il ne bâche pas euh, Pourquoi il ne retourne pas, voilà Pourquoi il ne laboure pas, parce que là c'est bien beau Mais il ne laboure pas, donc comment il fait après Une fois qu'il aura tout récupéré, alors ça fonctionne hein Voilà il y a du blé, il y a de la carotte D'ailleurs, ok, pourquoi pas de la patate, quoi Bah, j'ai jamais planté ça Bon bah tant mieux, mais il ne laboure pas Peut-être qu'il n'y a pas besoin et que finalement, parce que j'ai jamais mis de carottes et de patates. Bref, de quoi avez-vous besoin Les amis, dans un premier temps, le plus important, et ça, vous récupérez ça avant même d'aller dans le nether, il vous faut de l'or et plus précisément une botte en or, enfin des bottes en or. Pourquoi les bottes Parce que ça nécessite que 4 lingots d'or contre 5 pour un casque et plus pour le plastron. Et eh bien, c'est vrai que l'armure, vous en avez besoin pour vous défendre. Euh, encore une fois, moi, du coup, j'ai déjà de l'armure en netherite. Mais on est déjà allé dans le nether en, en, en diamant. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien aller dans le nether avec une armure en diamant. Euh, ça pose pas... Euh, ça pose pas souci. Moi, je, je sais d'ailleurs, clin d'œil, à y qui est déjà allé dans le nether combien de fois Même en hardcore, euh, sans bouclier, sans rien. Hein c'est vrai, alors ça, c'est la base. Hein. Prenez un bouclier et un bouclier de rechange. Je prends toujours un bouclier de rechange parce qu'on ne sait jamais, finalement. Comme dirait Christophe Mahé on regarde vers le haut, etc. etc. Ensuite, on n'oublie pas la potion de fire résistance. Alors soit vous l'avez chopée dans les coffres au préalable dans le nether ou dans une structure même dans le monde normal. Ou soit vous faites une potion directement avec. Euh, je veux pas savoir, vous faites comme vous voulez mais par contre il faut absolument que vous ayez une fire résistance. Moi le mieux je préfère les bouteilles. J'ai aussi une splash mais le problème de la splash c'est que c'est tellement aléatoire, c'est que si t'es dans la merde dans, le, dans la lave... Euh, bon bah bon courage pour te la mettre sur toi Le mieux vaut mieux boire que ça prenne plus de temps Au moins t'es tranquille C'est pour ça que je me permets aussi de rajouter à ça des deux golden Apple Toujours amener des blocs sur soi C'est toujours intéressant Deux totems of Undying Donc d'ailleurs vous avez vu le manoir juste ici Voilà juste là Toujours important d'avoir un Mais il y a des tortues ici Mais génial Ok super Je savais même pas Enfin j'avais même pas fait attention Bref euh... Faut garder ça en tête donc ouais, euh, Totem of the j'en prends deux parce qu'aujourd'hui on va quand même essayer de trouver une forteresse euh, et se faire des blazes. Donc là c'est sûr, on, on va pas euh, chercher euh, à se faire attaquer par les, euh, dans les, euh, dans les bastions. Là on va plus dans les bastions. Euh, on a assez donné, mais voilà, dans, dans l'idée, dans le nether de manière générale et dans les bastions, vous avez besoin de, de, de ça. Moi je prends toujours une longue vue sur moi parce que j'ai pas Optifine, donc ça permet de zoomer, de voir un petit peu plus loin. C'est toujours sympa. Des blocs, bien sûr, armes à longue distance, donc arc ou. Ou euh, archer, enfin euh, arbalète, même si elle n'est pas enchantée, on s'en fout complet. Il hein, n'y a vraiment pas besoin de l'enchanter. Euh, sinon, de quoi avez-vous besoin Ah, oui, ça c'est le petit tips. Alors, bien sûr, des lingots d'or. Des lingots d'or, c'est toujours, euh, toujours très intéressant pour faire des, des échanges et puis pour se rassurer aussi. Des fois, j'aime bien me rassurer, être sûr que les gens sont gentils et donc je leur balance des lingots d'or pour voir s'ils vont faire des trades. Donc, les, les piglins. Euh, par contre, l'astuce, et ça vous en aurez besoin, vous trouverez ça que dans le Nether. Euh, prenez au préalable une selle en espérant que vous en, ait, vous en trouvez une dans l'overworld Craftez une canne à pêche directement et dans le nether vous trouvez ces champignons bleus les champignons les Warped Fungus donc en français c'est des champignons cassés je crois ou déformés quelque chose comme ça alors déjà de 1 ces champignons vous aideront beaucoup parce que si vous vous faites attaquer par les gros euh, les gros euh, les gros mammouths là les cochons du nether, les, les gros mammouths et ben en posant une fleur sur le, le parterre ça va les éloigner ils vont avoir peur mais en plus de ça, vous allez pouvoir crafter votre outil indispensable pour traverser les lacs de lave. Et c'est absolument ce qu'on va faire. Alors, on n'oublie pas de mettre son armure en or. J'ai oublié de préciser, mais voilà. il faut absolument mettre son armure en or. Sinon, on se fait attaquer par tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir ses bottes en or. Euh... Mais je vais où, là Non, non, mais là, je me suis trompé. Je me suis trompé d'endroit. Je, je suis en train d'aller chercher la netherite. C'est pas ici. <rire> donc, en gros, ça va vous permettre. Très important aussi, ramener du bois. Comme ça, vous pouvez toujours vous crafter des pioches de secours parce que moi j'ai mending mais si ma pioche est dans la sauce et eh ben j'ai toujours de quoi me crafter des pioches en rab et là vous allez pouvoir crafter la warped fungus on a stick donc pour ça c'est canapèche plus champignon bleu ça vous pourrez faire ça directement dans le nether sans aucun problème hop et ça va vous permettre ça plus ça de monter vous savez sur les petites créatures alors regardez toujours ça à portée de main hein, le, le petit champignon bleu qui permet de repousser euh, les, les cochons euh, les pumbas là euh, salut copain ça va bref donc euh Ouais, c'est par ici, donc ça vous permet de traverser les, les lacs de lave tout simplement Donc c'est assez sympa, euh, c'est un peu comme si vous montez sur un, sur un cochon euh, Très important aussi, et ça j'y ai pas pensé, donc pour un mec qui fait un petit tuto c'est un peu euh, lamentable Mais pensez-y à prendre un stock de nourriture, chose que je n'ai pas fait Je n'ai pas de nourriture sur moi, donc on va quand même espérer croiser euh, des animaux qui vont me donner de la nourriture Mais euh, c'est un petit peu, peu ladé, il faut penser à, à prendre de la nourriture tout simplement donc on va éviter de courir, on va prendre notre temps Et du coup voilà un petit peu pour les indispensables Dans le nether, comme ça vous savez Et les amis on va essayer de faire une petite démonstration De ce qu'on peut faire justement avec la selle et la canne à pêche Puisqu'on va essayer de traverser un étang de lave Alors pour ceux qui ont suivi bien sûr la série Là on a un, un bastion Là ce qui va nous intéresser c'est de trouver une forteresse classique Forteresse classique justement pour euh, avoir de la blaze road Et avec ça on va pouvoir se faire des ender eyes Et avec ça on va pouvoir aller dans l'end... Alors, on va partir par là-bas parce que c'est une zone qu'on n'a pas encore exploré directement. Donc, on va y aller. Hop, hop, hop. Encore une fois, je suis désolé hein, pour Dragon Alpha. Vraiment, je m'en veux parce que on a eu cette idée. Euh, bon, j'avoue, c'est mon idée à moi. Je voulais faire un prank. Je voulais profiter d'avoir Dragon Alpha sous la main pour justement euh, bah, faire un clin d'œil. Qu'elle aurait dû être là. Et, et elle m'a suivi parce que Dragon Alpha, c'est une vilaine quand même. Hein. Dragon Alpha, vous savez qu'elle a aucune pitié. Hein. Parce que moi, je m'en veux un peu de vous avoir fait genre qu'elle était là. Alors elle, elle, est contente hein. <rire> Elle est bien contente Je lui ai dit qu'elle était attendue d'ailleurs au tournant D'ailleurs vous l'avez compris, hein, c'était bel et bien elle euh, Toujours avoir la feuille résistance Oui. voyez, aussi l'avoir en bouteille Ça permet d'éviter de la claquer sans faire exprès Parce que tu te trompes dans ton inventaire Et bam, tu l'envoies sans faire exprès, c'est dommage Là au moins, regarde, oups, je me trompe Bah c'est pas grave, je la bois pas Voilà, c'est les, euh, les petites astuces de monsieur M. Colo. <rire> ne m'appelez pas monsieur M. Colo. Vous m'appelez M. m. Colo. Merci beaucoup alors hop Et là c'est cool parce que je me sens assez en sécurité Parce que si quelqu'un me pousse et que je tombe dans la lave Bah c'est pas grave J'aurai toujours moyen de, de me mettre bien Puis comme j'ai une bonne armure ça me laisse le temps de boire Donc toujours avoir quand même une bonne armure c'est quand même le conseil de base mais, euh, mais donc voilà Je vais mettre une petite torche pour dire qu'on vient de là euh, Ah alors ça c'est un truc que j'oublie à chaque fois Petit conseil aussi Lorsque vous faites des expéditions dans le nether Souvent vous allez avoir un, un trade pour avoir des bottes ou un enchantement qui permet de marcher vite euh, De marcher vite sur la soul sand. Vous voyez c'est ces petites bêtes là qui nous permettent d'aller Mais là ça m'intéresse pas c'est un cul-de-sac euh, Ouais donc on peut marcher vite sur la Soulsend Et à chaque fois je l'oublie et j'aurais dû le, le faire J'aurais dû le faire Mais bon c'est pas grave Donc c'est un enchantement qui est assez sympa Mais, euh, mais que j'ai pas pensé à prendre Oui, Il y, y a plein de choses en fait à penser euh, avant d'aller dans le nether Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo Alors petit conseil Ok c'est bon, v vérifiez bien parce que le gravier dans le nether c'est mortel Donc avant de marcher dessus, pensez à réactualiser les chunks et à vous mettre le plus tôt possible sur des blocs euh, solides Parce que ça si tout se casse la gueule, s'il n'y a rien en dessous, euh, bonsoir Donc euh, donc voilà, je rappelle hein, toujours avoir cette fleur là, si vous vous faites emmerder, hop vous posez et vous êtes tranquille Alors ça marche que avec les euh, grosses bêtes, euh, les animaux là, hein. vous savez les pumbas hein. Attention hein N'essayez ne, pas ça sur les mecs qui veulent vous attaquer euh, D'une autre manière Parce que ça ne changera rien Autant vous mettre à l'abri hein. Je veux dire si un ghast vous tire dessus ça, ça ne sert à rien de mettre la fleur Bon on va essayer euh, On va espérer pardon trouver un, un stronghold Enfin un stronghold oui bien sûr Trouver un, une forteresse euh, Vite rapidement facilement Surtout pas trop loin ce serait vraiment génial Ah bon là on a une étendue de lave Donc ça c'est parfait alors ça fait toujours peur le nether Là on a une étendue de lave C'est juste nickel Alors il faudra juste qu'il y ait une petite créature Il y en a une qui est un petit peu Alors elle est un petit peu loin Donc euh, voir si en agitant le En fait donc elle est attirée par le Par le champignon bleu hein, Vous l'aurez compris Donc voir si elle arrive à me capter d'ici euh, chose que je ne pense pas Donc il va falloir un petit peu ici de, de, la cher de le chercher Je crois que c'est encore mieux qu'avec les animaux euh, Parce que des fois quand tu montres ton blé avec une vache par exemple bah, des fois elle va arrêter de te suivre Et pour la récupérer de nouveau ça va être chiant Là normalement c'est à peu près instantané Donc là normalement Si je me mets à sa hauteur Voilà je lui ai posé la laisse Je peux y monter dessus et donc à partir du moment où je tiens le bâton Vous voyez il avance Là où je lui euh, demande d'aller Donc j'avance pas hein, c'est lui qui avance de lui même tout seul Donc ça c'est vraiment pas mal Donc si j'enlève la canne à pêche il s'arrête et il bouge plus, tout simplement Allez, du coup on va pouvoir euh, traverser euh, Là l'avantage C'est que je sais d'où je viens Grâce à ces euh, blocs Et puis là du coup on peut traverser très rapidement la lave Et de manière euh, relativement sécurisée Bon, oh, il m'emmerde l'autre derrière là euh, à mourir Bon c'était pas si rentable que ça Cette traversée parce que ça mène à nulle part On peut peut-être tenter d'aller par là-bas Alors bonne question Est-ce qu'on peut passer sous les blocs Ok, il y a un squelette, on va faire gaffe il y a quand même. Alors, est-ce que je vais me faire mal ou pas là Alors, dans ce cas-là, tu t'arrêtes et tu casses les blocs directement. Hein. Voilà. Hein. On va pas se casser la tête, on va pas se poser 30 000 questions. Je mets une petite torche et ça repart. Alors, pensez bien à le sécuriser, hein, votre bonhomme, hein, une fois que vous le. Parce que si vous vous retrouvez à l'autre bout du monde et que vous le perdez, euh... ça va être un petit peu chiant. Faites juste très attention à pas cliquer sur la touche sneak. Ça c'est très important <rire> pour des raisons évidentes. Hein. Si vous appuyez sur sneak, vous êtes sneaké. Laissez-le vraiment dans la lave. Sinon euh, ça va pas aller. Faites-vous euh, aussi suffisamment de hauteur. Alors ne creusez jamais au-dessus de vous normalement, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Et donc là vous allez pouvoir l'enfermer de cette façon. Comme ça il ne sortira pas. Nous on va essayer de se mettre un maximum sur le côté. Voilà c'est parfait. Donc là on est très très bien. Donc là vous l'enfermez bien, bien éclairé, vous ressortez. Alors il faut juste l'empêcher évidemment de, de monter sur les blocs hein, parce que sinon il va, il va venir avec vous le, le bug. Alors, enfin il va pas vous suivre hein, mais voilà laissez-lui bien la lave c'est très important Donc là au moins voilà on sait qu'il va être là et normalement il devrait pas nous quitter euh, Il devrait pas nous quitter c'est vraiment pas mal Allez On va pouvoir monter maintenant Ok superbe Ok superbe euh, du coup, du coup, du coup, du coup, j'ai plus besoin de ça Alors, bon, ça c'est quand même le plus important La longue vue qui va nous permettre de voir un petit peu aux alentours On va faire un petit tour comme ça avec la torche Comme ça on sait qu'on vient de là euh, Bon, je précise pas qu'on n'a pas besoin de ramener de sodo, évidemment hein. Ça dans des heures, vous le savez, mais c'est bon, toujours bien de, <rire> de le redire C'est pourquoi je n'ai pas de sodo. J'entends un gast. alors, ce qui est bien avec les ghasts C'est que ça veut dire qu'il y a une grande étendue Donc qui dit grande étendue, dit probablement, possiblement L'accueil d'un stronghold. Oh d'une forteresse, pardon. <rire> Je suis pénible. Bon elle est bien cette sous scène là parce qu'elle nous fait marcher super vite. Là on est dans un nether normal. Et ça, ça me plaît. Un nether normal.. C'est plutôt pas mal. Oh purée. Oh si merci merci merci merci mer. On a la forteresse. Je <rire> suis content parce que bon, ça nous fait quand même une petite trotte. Euh, J'ai oublié une précision quand vous allez dans le Nether super important, prenez un briquet sur vous. Oh, J'ai oublié de vous le dire, mais c'est la base. Parce que si vous avez le malheur de détruire votre portail par quelconque moyen, par erreur ou parce qu'un gast vous tire dessus, quelque chose comme ça, et eh ben vous serez bien content de pouvoir le rallumer parce que sinon votre seul moyen de revenir dans le monde normal ce sera de mourir et ce serait dommage. Et il y a des blazes. Et bon y a pas que des blazes euh, ok c'est un C'est un stronghold Enfin c'est un, une forteresse ouverte et ça ça me plaît Oh ça va pas la tête euh, Je vous conseillerais plutôt de récupérer la, la, la selle De votre partenaire Une fois que vous le quittez Je lui ai laissé la selle j'aurais pas dû Merde parce que là le problème vous voyez C'est que si jamais je suis dans la sauce je pourrais me rabattre Sur un des mecs en bas là vous voyez Toujours anticipé et là le problème c'est que J'y ai pas pensé J'y ai pas pensé, j'ai pas pris mon bouclier sur moi d'ailleurs Donc vraiment peut-être reprendre la, la selle euh... Alors est-ce que ça va faire dispo le truc je sais pas Je sais pas, on verra au retour s'il est encore là de toute façon Là c'est le moment un petit peu tendu, bon on n'est pas dans un bastion non plus hein. Mais quand même Voilà, bon, on va se le faire à distance Alors ça va être surtout lui euh, qui va nous poser problème L'avantage, je suis en netherite hein. Oh Ok donc en deux coups c'est vraiment réglé On va faire gaffe à pas tirer sur un Sur un cochon Donc là on va faire gaffe Superbe Il est mort Et il m'a looté je crois On va faire gaffe à pas leur tirer dessus Attention au squelette Est-ce qu'il a looté Non il a pas looté en fait j'ai rien dit C'est bon Ok c'est bon donc là on a, on a notre petite zone Et là c'est vraiment génial parce que là vous voyez Personne va nous emmerder normalement Donc là ce qui serait chouette Là on peut vraiment farmer sans aucun problème Il y a un gast. Ok la spawn là on en profite parfait Nickel Alors on en a deux donc ça nous fait 4 Blaze Powders et il m'en faut Minimum 12 mais bien plus Pour être sûr bon avec la chance qu'on a Ah merde mais il y a tout qui prend feu Oh bah j'ai pas besoin de oui les torches ça les empêche pas de. de spawn Alors, viens là, frérot. Ouais, en deux coups il est mort. Hein. Mec, en deux coups il est mort. Euh, C'est juste euh, génial. On est très très bien dans les airs. Alors, forcément, plus vous serez stuffé et mieux votre expérience sera euh, géniale. Je pensais pas que ça serait si facile pour moi. Je, je m'attendais à plus compliqué. On a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance. Une petite épée looting on dirait pas non mais eh, franchement c'est déjà pas mal hein. C'est déjà pas mal On va pouvoir enlever les torches On va pouvoir y aller franco parce qu'on est pas mal J'ai même pas besoin de fire résistance Gardez là euh, le plus possible hein, votre fire résistance si vous en avez une euh, Ne l'utilisez pas à tort et à travers Ça peut vraiment vous sauver hein. Salut. Ah super, bon. Voilà, On panique pas hein. On panique pas surtout il faut pas spam click. C'est l'erreur que je faisais de spam cliquer vous voyez Là si tu spam cliques pas tout se passe bien tu fais... Tu es en train de prendre feu, c'est pas grave. Tu fais un coup, un coup. Voilà, tranquille, prends ton temps. Sinon, tu seras encore pire, tu vas te fatiguer. Tu vas faire aucun dégât. Bon, là, on est un peu dans l'os. Oh Oh, yes Je suis un boss. Je suis un boss, je suis un boss. Hop, nickel. Toujours s'encourager également, hein, très important. Eh, je vais m'occuper... Euh... Je vais m'occuper d'eux, là. Je suis peut-être un peu trop en confiance, mais je m'en bats les stacks. Hein. On me bat les steaks On reste toujours à une bonne distance Ok Une petite tête de viseur Non Dommage ça me ferait une super, euh, une super miniature un super titre <rire> Bon euh, bah, Je pense que les potions d'ailleurs elles vont pas être bien loin hein. Oh Je viens là mon ref Superbe On se -clique, clique pas Vous voyez là j'ai fait l'erreur un petit peu de tirer trop vite et du coup, bah, je lui ai mis trois coups au lieu de deux. Donc vraiment, prenez votre temps, les mecs. Regardez. Un coup, deux coups. Voilà. Et là, t'es pas mal. Il y en a 5, donc ça fait 10 blaze powder. Oh, voilà. Je vous avais dit que les cochons venaient jusqu'ici. Et là, ça va être compliqué parce que si monsieur se met dans mon chemin quand je tape. Ouais, je me casse. Euh, donc là, on cherche pas. J'ai assez de. J'ai ce qu'il nous faut. On va en profiter pour explorer un petit peu ici et là. Mais je me casse. J'ai pas envie de taper malencontreusement un cochon. Ce serait vraiment, vraiment con Donc on en profite En plus regardez là il y a un autre spawner là, je crois Tout à fait Il y a un autre spawner On va faire venir ici notre copain On essaie. Voilà, on, on évite de se mettre en danger inutilement les gars Ça sert absolument à rien euh, Personne vous dira que vous êtes stylé <rire> Donc vraiment les mecs Ne vous mettez point en danger Donc là j'ai vraiment assez de blaze rod Donc là c'est vraiment que du luxe euh, Qu'on qu va s'en prendre un petit peu plus On en profite bien sûr pour jeter Ce qui sert à rien Oh non Oh putain J'ai jeté mon épée en netherite Oh la la la la la Oh oh Eh je rigole jaune Je rigole très très jaune oh. Mais quelle erreur Eh mec là il y avait de la lave C'était fini Oh, oh putain j'aurais voulu le faire exprès J'aurais même pas réussi Bon c'est bon j'ai assez là j'ai 3 blaze rods supplémentaires euh, Donc vraiment si jamais on est vraiment, on est vraiment pas mal Là on va, se... on va partir en toute sécurité parce qu'on a tout ce qu'il nous faut euh, Là clairement prochain épisode on va trouver le stronghold euh... Je sais pas si on va chercher d'ailleurs le stronghold en live ou en vidéo Dans tous les cas évidemment l'ender dragon on le fera en vidéo Je pense que notre ami est encore là voilà tout à fait donc c'est parfait Donc là vous préparez votre canne à pêche donc il a bien sa selle sur lui Donc bon vous pouvez lui laisser la selle Peut-être un conseil c'est d'avoir plusieurs selles sur vous Sait-on jamais Donc là on va lui ouvrir la voie directement Hop on peut lui monter dessus Et on se casse Alors là on a un contre courant voilà On peut partir sereinement et on va tout simplement rentrer à la maison je vous épargne le trajet sauf s'il se passe quelque chose bien sûr Ah oui alors du coup je vous confirme ce que je vous disais tout à l'heure Donc là vous voyez il a froid quand il est pas dans la lave il est tout mauve Et quand il est dans la lave il est rouge et donc c'est bon Donc vraiment pour sa survie c'est très important Il faut le laisser dans la lave Je savais bien qu'il y avait une raison euh, logique à, à ça Mais donc voilà c'est super important Laissez le dans la lave parce que sinon le pauvre il va mourir tout simplement Et euh, il peut sortir de lui même parce qu'il est débile Donc euh, vraiment bloquez le c'est super important Voilà hop en tout cas moi je l'ai mis safe hein. Ici c'est parfait. Moi je vais pouvoir rentrer du coup à la maison. Hop là. Allez, j'espère en tout cas que mes conseils vous auront servi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Un tout dernier conseil, le conseil ultime que je vais vous donner dans le nether, privilégiez toujours le clic droit que le clic gauche. J'ai failli faire une dinguerie euh, mais heureusement j'ai bien réfléchi. Privilégiez toujours le clic droit que le clic gauche. C'est-à-dire vraiment privilégier poser des blocs ou vous protéger. Plutôt que de taper. Ou de casser des blocs Tout simplement Parce que quand t'arrives sur une petite colline Et que tu veux casser un bloc là Tout bêtement Inoffensivement à tout moment tu tapes euh, Sans faire exprès un cochon Et t'es dans la merde Alors qu'à l'inverse Et tu ferais de poser Hop un bloc Pour justement traverser la, la colline Et au moins t'es sûr De ne pas faire de, de problème Donc voilà c'est un petit peu le, le conseil ultime Si vous avez kiffé cette vidéo N'oubliez pas le pouce bleu J'ai hâte de lire vos commentaires Et si vous me découvrez N'hésitez pas à vous abonner Merci beaucoup les amis Ça fait plaisir On se retrouve très vite Pour le prochain épisode Et peut-être ce soir. Sûrement ce soir en live sur Twitch Twitch.tv slash mcolo off dès 20h 20h et 20 minutes les amis. Allez, à tout de suite et très bonne soirée. Salut tout le monde.